Merci beaucoup. Oui, c'est ça, on va rappeler euh, tous les orateurs. On a des questions euh, en, en ligne ou pas oui, oui, on a, on a des, des questions en ligne. Peut-être une première question rythmologique question autour de la fibrillation atriane. Alors, je ne sais pas, peut-être Joël, sur le, la place de l'ablation du nœud auriculo-ventriculaire. Nicolas. Merci, j'ai été désigné. Euh, donc, sur la, la place de l'ablation euh, du nœud AV, euh, c'est quand l'AFA euh, n'est pas contrôlée en termes de fréquence. Donc, la définition, c'est euh, 80 par minute au repos et 110 euh, à l'effort. C'est ce qui est écrit euh, dans les guidelines. Euh, voilà. bon, encore une fois, euh, milose. quand on met les patients euh, en stimulation, il faut les mettre à 70-80. On en discutait à une autre réunion. Des fois, ils sont mieux en FA qu'en rythme sinusal. Ils sont mieux en FA à 80-90 qu'en rythme sinusal à 50-60. Ça, c'est aussi une notion, euh, notion à avoir. Mais, disons, ce qui est retenu, c'est 80 par minute en basal et 110 à l'effort. Alors, Si toutefois vous, vous retenez l'indication d'ablation de, de la JAV, euh, quel type de pacemaker vous mettez euh, La place de la stimulation de branche gauche On met systématiquement une resynchronisation. Ce que euh, je vous ai montré dans les guidelines, ça, ça vient d'être ajouté même sur les QRS fins. Hein, au départ, c'est réservé aux QRS larges. mais là, il y a une étude qui s'appelle APAF-CRT qui est sortie il y a deux ans et qui a montré l'intérêt chez les patients euh, avec des QRS fins. Euh, la stimulation de branche gauche, c'est en cours d'évaluation dans chacun des centres, donc les gens commencent à en faire. Il y en a qui sont plus ou moins avancés que d'autres. Il est possible que l'amylose soit intéressant, mais encore une fois, ce n'est pas encore validé hein. pour l'instant, c'est que les échecs de resynchronisation. Mais en fait, il faut forer dans le septum. Donc les amyloses, ils ont des septums assez épais. Donc, j'en ai parlé avec l'équipe de Toulouse, là, qui est un petit peu avec Pierre Mondoli, qui avait un peu d'expérience la semaine dernière. Il m'a dit que les quelques patients qu'ils ont fait, ça s'est bien passé. Mais encore une fois, la cible branche gauche, il faut, il faut forer dans le septum. Donc, peut-être que la c'est des patients un peu plus difficiles. Mais pour l'instant, on n'a pas de recul. Hein. Effectivement, notre équipe aussi a dit que c'est un, une sensation tactile différente au moment de, de la pose de la sonde. pour la stimulation de branche gauche. Voilà, donc c'est tout ce que. Thibaut alors, moi, j'avais une question pour Joël et Damien. Comme il y a deux micros, c'est bien. Et puis, comme Joël pose toujours des questions tordues, je vais faire un commentaire. Et puis, voilà. C'est bonne guerre. C'est bonne guerre. Hein voilà. euh, donc, vous avez un, un petit peu souligné un intérêt potentiel des bêtabloquants bloquants dans la Vous l'avez pondéré quand même au niveau de gravité des patients. Alors, dans l'étude dans que tu nous as montrée, c'est une étude rétrospective, et on voit un bénéfice dans le groupe. Ou sous bêta bloquant, mais parce que globalement, euh, les gens qui étaient graves, on a arrêté les bêta bloquants, mm. donc ils sont où ils sont morts. Parce que donc en fait, c'est le test de mettre un bêta bloquant. Si le patient survit au bêta bloquant, peut-être qu'il n'a pas un mauvais pronostic. Premier commentaire. Non non, mais c'est une question parce que vois, c'est dans les messages qu'on véhicule à, à tous les collègues cardiologues, c'est est-ce que finalement l'indication d'un bêta bloquant n'est pas l'avis d'un centre expert et pas mettre les patients sous bêta bloquant alors que ça fait des années qu'on les arrête parce qu'on voit que ça les aggrave. Donc il y a peut-être, tu vois, c'est tourné le truc dans le sens inverse, parce que les cardiologues, ils vont mettre le bêta-bloquant. La deuxième chose, c'est l'étude BEST. Alors ça, ça te rappelle, je pense jouer quelque chose, qu'on est la même génération, et on en a discuté hier soir. Euh, l'étude BEST, c'est le busindolol. C'est le seul bêta-bloquant dans l'insuffisance cardiaque, la seule étude de, de, de bêta-bloquant dans l'insuffisance cardiaque altérée qui a échoué. Et euh, la raison était que dans le sous-groupe des patients d'origine africaine ou afro-américaine, le traitement était délétère. Donc des patients avec FEVG altérés mis sous bétabloquant en et l'étude était négative à cause des sujets noirs qui avaient reçu euh, du bétabloquant. Et en fait, il y a Buxbaum qui a fait une étude d'analyse génétique sur cette cohorte qui était américaine et il s'est rendu compte en fait, que la prévalence des amyloses à transthyrétine héréditaire et de la mutation afro-américaine chez ces patients était de 12%. Et donc en fait, l'étude baisse, c'est la preuve que les bêta bloquants dans les FEVG altérés avec amylose en fait, tuent les patients. Évidemment, c'est pas randomisé, c'est pas ce que tu veux, mais tu vois, dans, dans le schéma des cardiologues, l'idée, voilà, c'était qu'est-ce que vous en pensez et que s'il y a une indication finalement des bêtabloquants bloquants ou un intérêt potentiel, il faudrait le tester par un PHRC ou faire une étude ensemble là-dessus, c'est clair. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer en fait, une graduation de ces traitements de l'insuffisance cardiaque mais en sens inverse C'est-à-dire que finalement, plus ils sont altérés, moins il faut les mettre, parce que c'est des patients extrêmement fragiles, extrêmement graves. C'est comme pour la CRT, ce que Nicolas nous a montré. Et partir en sens inverse, finalement. Que finalement, leur RFEVG préservé, peut-être qu'il y ouais, aurait peut-être une possibilité, mais il faudrait les arrêter si les patients s'aggravent et, et revoir le truc complètement à l'inverse. Ouais, ouais, voilà. Ça montait Damien dans les études, c'est que le, les, les bêta-bloquants les aggravaient. C'est pour ça que, dans les insuffisances cardiaques et les systolique, systoliques, ils les arrêtaient. Euh, là, peut-être qu'effectivement, dans les premiers stades d'insuffisance cardiaque, RFE préservé. Pourquoi pas essayer les bêtabloquants en voyant la tolérance Tu as, as raison, c'est dans le sens inverse, en commençant par les bêtabloquants et puis les arrêtant dans les formes évoluées avec dysfonction systolique. Moi, je dirais qu'il faut... Finalement, la, la, la seule indication euh, euh, que je trouve valable à les utiliser, c'est lorsqu'on est coincé sur les troubles du rythme supraventriculaire. En dehors de ça, euh, je ne vois pas vraiment pourquoi les utiliser. Si la fraction d'éjection est préservée, je pense que ça ne sert à rien. Si elle est altérée, tu viens de faire la démonstration que ça les, dé, ça les dégrade et on, on, en, on le citait aussi. Donc pour moi, il n'y a, a que à essayer d'obtenir un, un, un rythme euh, qui soit correct chez les patients en FA. Moi, j'ai l'expérience d'un patient que j'avais volontairement laissé en fibrillation atriale un peu rapide à 100-110 et qui finalement, senti parce que j'étais coincé sur tous les traitements, et qui finalement s'était censé mieux avec bisoprol à 25, le, le, le, ce qui avait été fait. Et je, je pense que c'est la, le seul, le, la seule place. Et c'est pour ça que dans, le, dans ce que j'ai montré, euh, donc un science cardiaque, j'en parle pas, mais dans les troubles du rythme supraventriculaire, bah, « might be considered », je trouve que c'est tout à fait valable ça. Euh, je voulais faire un autre commentaire, mais j'ai oublié. Cardiopathie ischémique, euh, cardiopathie ischémique, il y a, eu, il y a, il y a un PHRC euh, sur euh, cardiopathie ischémique et fraction d'éjection, l'étude euh, euh, euh, ABIS. Euh, si la fraction d'éjection est préservée, euh, encore une fois, c'est pareil. Euh, je veux dire, euh, si le patient n'est pas nécessairement hyper ischémique, euh, je ne vois pas non plus l'intérêt de, de, de lui donner quoi que ce soit. Bon, c'est sûr qu'à bon, choisir, c'est quand même peut-être mieux la, le bêta-bloquant que la digoxine, quoi, probablement. Et à petite dose, hein, on voyait bien que les, les, les taux de prescription de bêta bloquants, c'était vraiment des doses, vois, 20% et avait supérieur à 50% de la dose théorique. Donc la plupart des patients étaient à faible dose, quoi. et en y allant progressivement, effectivement, en évitant les patients avec dysfonction systolique avancée, où, où là, ça risque d'être plus délétère qu'autre chose. Mais bon, pour contrôler de l'AFA, globalement, il n'y a quand même pas grand-chose, donc pourquoi pas essayer, quand pour rester dans la thématique des bêta-bloquants, une fois qu'un patient est appareillé par un pacemaker et donc protégé contre les bradycardies, les troubles conductifs et avec un bon asservissement même contre les insuffisances croissantes trop à l'effort, est-ce qu'on ne pourra pas être un peu moins prudent avec les bêta-bloquants globalement quand il y a une autre indication, que ce soit coronaire, FA rapide ou trouble de rythme, etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop prudent s'il n'y a pas d'isotomie associée Peut-être, mais est-ce qu'il y a vraiment des indications dans ces conditions quoi enfin, Une fois qu'ils sont appareillés, euh, on va probablement leur ablater le nœud en même temps. Il euh, faut mieux laisser la place de la stimulation et puis pas rajouter le bêta Et pour Nicolas, la question pour l'indication de CRT, je n'ai pas très bien compris sur le bloc de branche droit euh, euh, à 110 millisecondes. Finalement, sur quoi repose l'indication de, de euh, resynchroniser ces patients qui ne sont pas réellement qui n'ont pas de QRS large, qui ne rentrent pas dans les recommandations actuelles. Dans Alors, ton cas clinique, tu l'as resynchronisé. Ce, ce, ce, ce Alors, patient. nous, on avait... Enfin, l'équipe de Thibault, euh, en accord avec nous, on avait proposé une resynchro. C'est basé sur l'étude que je vous ai montrée. Le taux de stimulation VD à un an, c'est plus de 50%. Donc, en fait, ils doublent ou ils triplent leur taux de stimulation très rapidement. Et donc, nous, si tu veux, on ne peut pas, euh, au bout de six mois, un an... Mais c'est ce qu'on a fait au début. Des fois, au début, on mettait des doubles. Puis, au bout de six mois, un an, on s'est retrouvé à upgrader énormément de patients. Donc, ce n'est pas logique, si tu veux, de leur mettre double puis triple en un an. Et donc, vous avez vu, à 5 ans, ils sont tous stimulodépendants. Donc, voilà, l'idée, c'est euh, troubles conductifs, stimulation VD et euh, CRT. J'ai pas compris, c'est 120 ou 130 Alors, alors c'est passé de 120 à 130 pour les blocs gauche, et ça restait à 150 pour tout ce qui n'est pas bloc gauche. On a bon, Ni Nicolas Lamblin. Je et, et ensuite, ouais, non, je, parle je, parle je parle des patients standards, je ne parle pas des amyloses. Ah, bon. voilà, tu, non, mais tout ce que je vous ai montré, il n'y a pas de recours sur les amyloses. Hein. On est d'accord. C'est des, des recos européennes sur le pacing. Hein. C'est tout. Hein. -ce que vous attendez alors mais il n'y a des rien. Des ah, bah nous, euh, <rire> c'est ça. Hein. C'est des position papers. C'est des, des, des populations très spécifiques. Hein. C'est pour. Je pense qu'il n'y a pas assez d'études, on travaille dessus, hein. c'est pas... pas consensuel. Hein. On va changer de thématique un petit peu. Je voulais revenir sur la transplantation cardiaque et ses indications. Dans le cas très précis de l'amylose AL, parce que l'amylose AL sont quand même assez souvent des patients un peu plus jeunes, et à évolution rapide. Est-ce que vous avez observé depuis euh, l'utilisation quasi systématique du daratumumab, de façon d'emblée chez les formes les plus sévères alors, sauf l'état de choc réfractaire, mais chez des malades relativement graves que vous auriez envie de transplanter si la rémission était complète, ben, lorsqu'ils sont en rémission complète, finalement, sous daratumumab, ils améliorent aussi leur cardiopathie. Peut-être pas en imagerie, mais en termes de NT-proBNP, de tolérance, de régression des signes d'assurance Donc, si on, est, si on peut être patient et qu'on est un peu patient, est-ce que vous avez vu des malades que vous n'avez pas greffé alors que vous pensiez les greffer au départ, grâce au dara oui, oui. En fait, on, on, quand on a des patients qui sont assez sévères, souvent, on commence à faire un bilan pré-greffe, mais on ne va pas les inscrire tout de suite sur liste de greffe. On attend quand même d'avoir une réponse. Enfin, on essaye de voir un peu s'ils ont une réponse hématologique et ça nous est arrivé de faire des bilans pré-greffe à des patients, de leur parler de greffe. Puis finalement, ils, ils ont une rémission euh, Hématologiques très rapides et ensuite ils ont une réponse cardiaque et euh, ils vont beaucoup mieux. On a vraiment plein d'exemples de patients qui avaient des strains euh, globales bas et qui finalement euh, euh, améliorent leur strain global, diminuent leur réalité pronostique, la vraie réponse cardiaque. Euh, toute la difficulté c'est tous les stades 3B en fait, tous les patients là qui arrivent, euh, qui ont un retard diagnostique, qui arrivent d'emblée dans un état euh, gravissime en stade 3B et c'est toujours notre, notre difficulté. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces patients Est-ce qu'il faut qu'on les transplante, puis ensuite on les traite par chimiothérapie Est-ce qu'on tente la chimio et on voit s'ils ont une réponse hématologique rapide dès le premier ou deuxième cycle Moi, je, je dirais que c'est vraiment ces stades 3B là, qui nous posent problème. Je n'ai pas de réponse. En fait, ça dépend de l'âge du patient, de son état général, s'il n'a pas une atteinte systémique. On a dans notre cohorte des patients qu'on qu avait transplantés en rémission complète, on a des patients qu'on a transplantés en, en réponse partielle et qui sont encore aujourd'hui vivants. Euh, mais on a aussi, euh, heureusement, des patients qui étaient très graves, euh, mais c'est moins en stade 3B, je trouve que c'est plus les stades 3A qui euh, ont une réponse hématologique et qui s'améliorent. Donc, euh, effectivement, on ne sait toujours pas, est-ce qu'il faut les inscrire Est-ce qu'on attend la réponse cardiaque C'est toujours très compliqué. On a une question là-bas de Frédéric Mouquet. revenir sur la thématique d'avant de stimulation et de pacemaker. Alors comme tu dis, ils progressent vite soit quand on les surveille, soit quand ils sont en double chambre. Uh -huh. Mais Donc c'est à la fois une question pour les rythmologues et les cliniciens. Mais ils progressent vite parce que leur infiltration progresse vite, j'imagine, parce que sinon les troubles conductifs, ils évolueraient pas aussi vite que ça. Et donc est-ce que, les faits, est que les faits de les upgrader ou les appareiller plus vite, finalement, ça les améliore si c'est une évolution de leur maladie sous-jacente Est-ce que le fait qu'ils soient mieux stimulés, ça prolonge leur pronostic ou ça améliore leur, leur survie parce que sinon, ça n'a pas énormément bah de Ça, on ne sait pas. Hein. Sur la survie, euh, on n'a pas de réponse hein, sur des, des, des critères aussi durs. Euh, l'implantation, bah, je vous ai montré, hein, on fait de l'implantation euh, sur les critères classiques euh, de, de l'ESC. Mais sur les implantations, c'est votre question, sur les indications préventives, c'est ça bah, Sur les indications préventives, c'est basé sur notre expérience. Il hein, n'y a pas de papier qui dit qu'il faut implanter euh, les blocs trifasciculaires sur les amyloses. Hein. C'est sûr, mais l'évolution de, de la pathologie n'est pas prévisible. Donc euh, voilà, on avait un bloc trifasciculaire chez ce patient. Euh, voilà, il était asymptomatique, mais c'est vrai que nous, on a une stratégie, je dirais, d'implantation précoce. Mais si votre question, c'est de savoir est-ce que ça a un impact sur la mortalité, je ne peux pas vous répondre. Non, je pense que la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que les, ceux qui progressent en termes de stimulation, qui passent de 5 à 10 de stimulation à 20 est-ce que ces patients ont un sur-risque de mortalité, d'altération de, du strain, d'événements, ah oui. par rapport à ceux qui ne progresseraient pas sur le plan rythmologique C'est ça, hein ça la question C'est ça, mais surtout ce qu'on avec la stimulation. Ah oui. Non, la stimulation. Ah, C'est-à-dire que la stimulation VD, ça, ça a été montré et multimontré, et franchement délétère chez tous les patients, particulièrement chez les patients avec amylose. Donc ça, ça a été archi-montré. Donc qu'il y ait un effet bénéfique de la resynchronisation... Il vaut mieux avoir des QRS fins, c'est pour ça qu'on parlait de la stimulation physiologique, on a des QRS plus fins euh, que des QRS larges. C'est l'effet délétère de la STVD, ça c'est sûr, et je vous l'ai montré sur les guidelines, encore une fois c'est en dehors de mylose. maintenant c'est par de 40 à 20% de stimulation. Pardon en dehors de l'aminose, je suis d'accord, mais l'amylose, une fois de plus, c'est une, une maladie infiltrative. Donc est-ce que ça sert, la question c'est, est-ce que ça sert de stimuler, est-ce que c'est efficace de stimuler un myocarde infiltré C'est juste ça. Après si a pas oui, la réponse. Est ma pas réponse, pas mais... on ne sait pas. Puisque... <rire> <Voilà>. <rire> <Merci>. <rire> ma réponse, est on ne sait pas, puisque je vous ai montré les données sur la CRT qu'on a faite avec une diminution de 50% de l'effet de la CRT. Donc ça vous montre que les indications classiques d'eurosynchro marchent mal. Probablement sur ce que vous dites, si je résume, est-ce que ça sert de stimuler un cœur de pierre c'est ça que vous voulez dire, j'imagine. Voilà. Donc on ne sait pas. Et donc c'est pour ça. Et on a eu la discussion sur une autre conférence sur l'ablation de la FA. Euh, c'est pareil, en fait, toutes les thérapeutiques rythmiques marchent très mal chez ces patients. Et en fait, une de nos hypothèses, c'est qu'elles marchent mal parce qu'on les prend trop tard. Et c'est la même discussion pour l'ablation de l'AFA. On avait conclu que probablement, s'il faut, faut les ablater, il faut les ablater tôt. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut les implanter plus tôt que les patients lambda On n'a pas la réponse et on aura le PHRC. Voilà. Je vais essayer de vrai. répondre d'un point de vue clinique. Euh, enfin, effectivement, on n'a pas la réponse scientifiquement. Après, euh, notre expérience clinique nous montre que quand on leur met plutôt des doubles enfin, ou des mono-VD, bah, au bout de deux ans, en fait, ils deviennent symptomatiques. Moi, j'en ai vu deux mercredis en consultation avec ce tableau-là sur des énormes blocs gauche sur de la Steam VD. Et ils sont symptomatiques. Ceux qu'on a appareillés avec une CRT, quitte à ne pas activer tout de suite la, la sonde gauche, bah, moi, j'ai le sentiment, en tout cas cliniquement, que c'est mieux. Après, je pense qu'il y a aussi une question de stratification des patients sur leur gravité cardiologique probablement que l'enac3 tire moins de bénéfices d'être synchronisés précocement que l'enac1 quoi mais ça c'est des études c'est suite du travail à faire sur le sujet quoi une question pour Damien euh, est-ce qu'on a une idée mécanistique ou moléculaire pourquoi les TTR mutés ont tendance à être plus restrictifs, plus sévèrement restrictifs que les TTR sauvages, et donc avec une compliance du VG qui est catastrophique, et donc en pronostic j'imagine aussi. Par, par rapport à la compression volume que je me fais, volume, voilà. bah, euh... Désolé, c'est hein. une vraie... Ah, en fait, je, te... je travaille sur les fibroblastes dans le myocarde, dans un contexte d'amylose avec le CNRS, et je n'ai pas la réponse. J'ai fait la bibliothèque il, je... il y a un je... An. Non, je ne sais, je... Je sais pas. Je, honnêtement, je n'ai pas la réponse précise à cette question-là. Dans le, dans le papier qui fait référence à ça, où c'est décrit, en fait, ils le décrivent simplement, mais après, ils ne donnent pas de, de, de mécanisme précis pour... C'est un pour... piège. Oui. J'ai une mais... question... Oui, J'ai une question un peu provocante sur le plan de méthodologie, mais on a bien compris qu'on parle d'une maladie qui n'a rien à voir avec les maladies précédemment décrites et on tire des conclusions que ce soit sur les médicaments, les devices, par transposition, on va dire avec ce qu'on connaît. Mais par exemple, notamment sur les devices, on voit bien que je n'ai pas vu toutes les études et je ne les connais pas par cœur s'il y a vraiment eu des scores de propension des choses, mais de dire qu'un patient... Euh, qui a reçu un, un mitra-clip ou un, une prothèse aortique va vivre plus longtemps, on sait bien que probablement il y a déjà un biais de, de sélection important. Et que ceux à qui on va proposer la thérapeutique, c'est des patients peut-être un peu plus jeunes, un peu plus... La question c'est voilà, maintenant qu'il y a quand même une proportion d'amylose qui est importante, est-ce qu'on ne devrait pas refaire des études un peu dédiées Alors c'est difficile, c'est peu de patients, c'est des faibles indications. Mais, euh, type HRC et... ah, moi, mais Je suis euh, complètement d'accord avec ça, c'était l'objet le, pour lequel j'ai marqué que je pense que le profil des patients se modifie. Au départ, euh, euh, quand euh, à titre personnel, j'avais appris l'amylose, c'était que des gens restrictifs, c'était même à limite un critère qu'il fallait avoir, alors que ce n'est pas du tout le cas, et donc on a des gens qui sont beaucoup moins sévères, qu'on dé qu détecte plus tôt, qui n'ont pas le même profil de cardiopathie que des gens qui sont très évolués. Donc c'est clair, clair que les dogmes qui, à mon avis, enfin, les dogmes, comme les années 80, quand il euh, n'y avait euh, pas de bêtabloquant chez les patients avec des dysfonctions VG, on en est là, je pense, il euh, y a des choses qui, probablement, peuvent bouger. Alors, les bêtabloquants bloquants, probablement pas, enfin, quoi que. Euh, mais pour ce qui est par exemple des IEC l'entresto etc je suis d'accord il y a peut-être une place par rapport à ça euh, j'ai pas d'expérience de, de, de, horrible d'utilisation de, de, de ces médicaments là lorsque les doses sont, sont faibles si les patients le tolèrent bien je, je, personnelle, pour l'insuffisance cardiaque où on sait que derrière il y a du remodelage j'ai l'impression qu'il qu faudrait effectivement aller vers ça il reste deux questions dans la salle. J'avais juste une petite remarque concernant les histoires de prise en charge sur le plan rythmologique. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tromper entre quelle est la poule, quelle est Et Par exemple, sur la prise en charge de la fibrillation atriale, c'est un peu ce que disait Thibault sur les bloquants. à bloquants. La fibrillation atriale, ça peut être un signe d'amylose avancée, mais ce n'est pas pour autant qu'une prise en charge dédiée rythmologique de la fibrillation atriale va améliorer le pronostic des malades. Sur la stimulation, on est un peu pareil. Il faut faire, à mon avis, très attention à ce qu'on dit. Euh, on manque d'essais de, randomisés. Et euh, sur ce qu'on dit, sur euh, il faut les implanter, et tout, etc., c'est aussi un peu oblitéré, euh, des fois, la tolérance euh, que ces malades peuvent avoir des thérapies interventionnelles. Et il ne faut pas oublier que, bah, voilà, en gros, hein, sur une amylose, une sonde, c'est 5% merde deux sondes, c'est 10%, trois sondes, des fois, c'est 15%. Donc, euh, il faut, euh, il, faut, euh, il faut avoir un peu de recul vis-à-vis -vis de ça. Je pense que là-dessus, euh, Nicolas a raison de, de proposer d'avoir une démarche prospective euh, pour avancer. La dernière chose, c'est que, quels que soient euh, les euh, projets qu'on va, enfin, qu va mettre en place pour essayer d'optimiser la prise en charge symptomatique cardiologique de ces malades-là, il y a ce qu'on appelle une pression de sélection euh, qui vient du fait qu'ils ont une euh, maladie infiltrative évolutive. C'est très bien. Enfin, euh, c'est tout à fait ce que disait euh, le collègue qui est au premier rang tout à l'heure, là, et qui fait que euh, euh, même si on fait, euh, si on les laisse en rythme sinusal, qu'on euh, leur met euh, les QRS fins, etc., s'ils ont une, une cardiopathie infiltrative qui progresse, et eh ben, ils continueront à évoluer euh, de manière péjorative. Et donc, de ce point de vue-là, à mon avis, c'est pour ça aussi que. Il y a, à mon avis, euh, un hiatus tellement important entre ce qu'il y a dans les recommandations, c'est-à-dire quasiment rien, et euh, les questions qu'on se pose sur le plan euh, quotidien. Je ne sais pas si ça attend une approche, je peux, je peux y aller un petit ouais. euh, donc Moi, j'avais un commentaire sur, sur les pacemakers, c'était pour répondre à, à Frédéric euh, et du coup à, à Vincent également, et une question sur Eve euh, pour Eve. Donc, donc, sur les pacemakers, dans nos indications et dans, dans notre évolution à l'hôpital Henri-Mondor, ce qu'on voit, en fait, euh, c'est que le pacemaker ne va pas forcément sauver la vie du patient. Hein. Enfin, faut, on est dans l'amylose, quoi. Mais ce qu'on voit clairement, c'est que plus les patients sont sévères, plus ils développent des bradycardies, des insuffisances chronotropes et des BAV. Et dans notre expérience, quand un patient avec une amylose cardiaque a un BAV, il y a... Je ne pourrais pas donner de pourcentage, mais j'aime me lancer. Un sur deux, on va dire, ne reviendra même pas à l'hôpital parce qu'il sera mort, en fait. Mais on ne peut pas le démontrer, en fait, parce qu'effectivement, on est assez interventionnel. Mais quand un, un amylo se retrouve à 30 par minute en BAV ou en dysfonction sinusale, je pense qu'on en a suffisamment dans le service qui font ça devant nous. Alors, peut-être plus les AL que les TTR qui font plutôt à l'extérieur, ça se passe très, très mal, quoi. Donc, dans l'indication, c'est évidemment pas pour améliorer euh, la survie, bien que ça pourrait si on avait des effectifs importants, mais c'est aussi pour améliorer la symptomatologie. Et effectivement, avec notre expérience des amyloses et le travail de Noémie Lafage... Dans le centre où on a fait des échos et on a pu essayer de vérifier les fréquences de stimulation, on voit qu'à un moment on peut prendre le contrôle sur la fréquence cardiaque et les accélérer alors que la maladie évolue. Et c'est ces courbes de pression que tu nous montres, de débit, etc. Ces fréquences dépendantes, il y a plus de stroke volume et pour majorer le débit ou maintenir le débit chez le patient, il n'y a plus que le contrôle de la fréquence cardiaque. Mais il ne faut pas oublier que cette maladie elle est aussi neurologique et que donc ces patients développent des atteintes neurologiques. Et là, pour répondre à Frédéric, c'est que l'atteinte neurologique de l'amylose, je parle de l'atteinte cardiaque neurologique, est peut-être complètement dissociée de l'atteinte infiltrative interstitielle et myocardique et de la dysfonction VG. Donc en fait, c'est quand même compliqué, de, on n'a pas de paramètres pour évaluer tout ça, mais Vincent Algalorondo, qui a l'expérience de cet ETR neurologique, peut bien nous dire. Effectivement, il apparaît des patients qui ont des cœurs probablement normaux, comme ça nous arrive sur des héréditaires neurologiques. Donc, c'est difficile de faire la relation et tout ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment une place pour la stimulation, dans une amélioration de la qualité de vie des patients, dans la prévention de ces troubles conductifs qui peuvent vraiment les dégrader, les altérer et les ramener à l'hôpital. Et probablement, pour certains, leur sauver la vie, parce qu'on ben, a tous des expériences de BAV3, pour ceux qui sont arrivés à l'hôpital dans des états catastrophiques. Alors, ma question pour Eve, c'est que ce qui est génial dans le masterclass c'est qu'en fait dans la bibliose on, on essaye de présenter toute l'actualité mais on rate des papiers et là tu nous as montré un papier qui vient de sortir sur l'IM et la prévalence de l'amylose dans les IM qui ont eu un, des clips et tu nous dis 8%. Tu peux nous expliquer un peu plus euh, ah, ce qu'il y avait ah, dans le papier ah, sur. Oui, C'est 13%. Les... C'est 13%, ouais. 13 des, des IM. Donc maintenant, va faire... C'était 120 papiers euh, donc, euh, en Allemagne où ils font beaucoup de mitra -clips, ouais. Donc, euh, a priori, de ce que j'ai compris, ils ont pris tous le, les tout venants, 120 mitra-clips qu'ils ont screenés en systématique. Et ils trouvent, euh, du coup, un patient sur 8 qui est porteur. Ils ouais. avaient 13, euh, 13 ou 14 patients. Euh, qui avait une amylose cardiaque. Et ils décrivent le phénotype de ces IM, c'est juste l'épaississement lié à l'amylose ou pas Alors, Et toi, après, dans ta pratique, maintenant à Toulouse, tu vas proposer des bilans systématiques à tous les clés euh, Non, après, on, ça nous est arrivé de le discuter, mais rarement, hein, vraiment. Euh, c'est les patients qui se comptent sur le, les doigts d'une main, donc vraiment, euh, c'est rare qu'on ait proposé ce genre de, de procédure, mais effectivement, euh, ce souvent des IM atriales, en plus de l'infiltration amyloïde de, de la valve, qui sont peu calcifiés et qui se prêtent à s'il y a vraiment une IEM discordante par rapport à, avec une grosse régurgitation, pourquoi pas corriger la fuite pour améliorer le débit cardiaque. Ce que je comprends, c'est que là, tu parles d'une amylose qui a une IEM. Oui. Moi, ce que je vois ah, dans le qu que tu as présenté c'est que finalement, nos patients ont oui. des épaississements valvulaires ça qui sont surprise. souvent non diagnostiqués, finalement, comme les RAC, et que non. finalement, il y a aussi des amyloses valvulaires non. avec insurance mitrale. Et en fait, on ne s'est jamais intéressé, à que tu nous montes ça, et donc ouais. la question, c'est est-ce qu'il faut, après avoir screené les RAC Probablement, en effet, qu'on en rate également dans ces populations là des prolapsus de P2 qui, euh, par leur âge, ont probablement une prévalence d'amylose euh, aussi importante et qu'on qu ne dépiste pas forcément. Quoi. Effectivement, ils sont souvent en FA, un peu hyper tendus, et effectivement, c'est le profil de patients euh, d'amylose cardiaque, mais non, on ne les screen pas... Euh et on n'en diagnostique pas dans cette population-là. Et les 15%, c'était quoi comme type d'amylose AL, TTR ou... Il y a une ou deux AL de mémoire, je l'avais mis le détail, mais euh, et que des transthyrétines, sinon. Pro et par curiosité, ça donne, fin, ils ont comparé les sous-populations amylose versus non-amylose en termes de résultats et de complications euh, Non, ils montrent le pronostic ben, d'avoir une insuffisance mitrale sévère. Et, euh, et après, non, ils ne pro proposent pas de... Je vais remercier les orateurs et puis je vais laisser la lourde tâche à Jocelyn un de conclure et de nous faire un résumé de cette session. Je vais essayer, alors j'ai été assisté par Sylvia que je remercie. Et donc on va commencer par la problématique de la fibrillation atriale qui avait été, qui avait été que nous a présenté Joël Dagorne, Premièrement pour rappeler que c'est un problème extrêmement fréquent. Euh, qui est euh, relativement toxique puisque les complications de la fibrillation euh, atriale, même si on n'a pas un impact clairement démontré sur la mortalité, on suppose quand même qu'il y, qu y en a sur la morbidité, sur l'insuffisance cardiaque, les AVC, etc. Et donc il faut, euh, il faut traiter. Et là on arrive au deuxième problème toxique de cette problématique, c'est que les médicaments euh, ont souvent une toxicité. On, on, on se répète, les médicaments sont toxiques et celui qu'on utilise le plus largement au Aujourd'hui, la Miodarone, tu nous as bien montré que c'est un choix par défaut, mais pas, pas, ce ne serait pas forcément le meilleur choix. Et là-dessus, c'est quelque chose, on, on se retrouve face à une donnée qui est quasiment constante dans toutes les présentations que j'ai vues, c'est qu'on a des demandes cliniques qui sont très fortes et on a très peu de choses pour nous guider dans ces demandes cliniques, que ce soit dans les recommandations ou dans les essais qui sont présentés. Après, ce qu'on a retenu, c'est que le mur du non commence à se fissurer un peu, puisqu'il y a eu des essais qui ont montré des effets bénéfiques de certains médicaments pour lesquels on avait de façon dogmatique un non jusqu'à présent, et notamment les bêta bloquants et la digoxine. Donc, pour euh, résumer, ce que je dirais, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ben, je ne suis pas sûr que ça va faire bouger les lignes, c'est-à-dire qu'on reste globalement sur une forte réticence à utiliser les bêta-bloquants, euh, sur le fait qu'il faut encore continuer à utiliser les, les, la myodarone et qu'on reste encore très peu convaincu par euh, l'utilisation de, de la digoxine. Et puis après, euh, Nicolas Lelouch nous, avait, euh, nous a présenté une ou deux lignes sur peut-être la possibilité de faire de la modulation euh, du nœud dans, dans les cas un peu complexes. Donc Voilà ce que j'ai retenu là sur euh, la fibrillation atriale. Ensuite, il y a Damien qui, euh, qui a eu la charge de nous parler des traitements euh, quand l'amylose se complique d'ischémie ou d'insuffisance cardiaque à, frax, à fraction euh, réduite ou fraction d'éjection réduite ou préservée. Là aussi, pareil, on, on a des dogmes. On a beaucoup de dogmes en ce qui, connaît, en ce qui concerne l'amylose et le premier dogme c'est euh, les bêta bloquants euh, les bêta bloquants après, ce qu'on retient aussi de cette présentation, c'est que derrière ces dogmes, il faudra probablement qu'on prenne un petit peu plus de temps à définir ce qu'on a résumé, Sylvia et nous, dans, dans les sous-populations ou les sous-phénotypes d'amylose et probablement aller vers de la médecine très personnalisée en fonction de, de ce qu'on va découvrir chez ce malade et notamment, comme Damien l'a rappelé, de la fonction du, du ventricule doigt. Et là aussi, pour euh, euh, résumer sur euh, les différentes classes médicamenteuses que tu nous as présentées, les bêtabloquants, bloquants, on va y aller à reculons, parce que les évidences euh, qui fissurent le nom ne sont pas encore très fortes. Les modulateurs du SRA, ben, euh, on est tenté de dire qu'on pourrait essayer, euh, globalement. Pour le sacubutril, euh, tu nous as euh, montré euh, un rationnel pour dire « plutôt pas » compte tenu de l'effet enfin de, de, de la néprilysine sur les fibrilles amyloïdes. Et puis pour la glyphosine, euh, clairement tu nous as dit beaucoup d'attentes parce que très peu de, de, euh, très peu de toxicité liée à ce médicament. Et il euh, y a, le, y a le groupe, euh, notre groupe qui se propose de faire un travail collectif là-dessus pour euh, amener euh, des, euh, des évidences. Euh, sur l'utilisation euh, des euh, stimulateurs cardiaques euh, que Nicolas Lelouch nous a présenté, euh, déjà, j'ai trouvé que le cas clinique... Euh moi, ça me parlait, j'avais l'impression de voir les malades que je voyais tous les jours. Donc, euh, bravo pour cette, tout cette présentation euh, de, de, du cas clinique. Là aussi, ben, il n'y en a pas de guideline dédié à la Et quand on regarde ce que disent les guidelines non liés à la myrose, ben, c'est plutôt ces patients qu'on rencontre tous les jours. Ben, les guidelines nous disent ben, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc, on reste un petit peu sur notre, sur notre fin euh, concernant. Euh, concernant l'apport des guidelines, euh, ce qu'on a compris, c'est que les malades euh, ayant une amylose cardiaque ont quand même un risque très élevé de progression vers un, un trouble de la conduction de haut degré. Et là-dessus, tu nous as rappelé euh, certains euh, signaux qui doivent nous alerter, tels que la présence d'un bloc de branche gauche avec une durée supérieure à 120 millisecondes, euh, la présence d'un bloc atrioventriculaire. Euh, même du premier degré mais avec un PR supérieur à 300 millisecondes et après tu nous as également alerté sur le danger de la stimulation ventriculaire droite parce que il y a il y a un un risque de, de, de fragilisation lié à la stimulation du ventricule doigt et très rapidement dans les deux ans on passe à du 100% de stimulation VD euh, et donc euh, l'efficacité euh, est euh, moins bonne d'où l'intérêt de réfléchir très rapidement à la possibilité de, soit de faire euh, de la stimulation physiologique soit de faire euh, du, euh, du, de la stimulation euh, biventriculaire. Et là aussi, tu nous as rappelé qu'il faudrait très certainement mieux étudier ces sous-populations de, de, de cardiopathies amyloïde. Sur les valvulopathies, Eve a fait le buzz avec la dernière étude qu'elle a présentée. Bon, J'avoue que je ne connaissais pas non plus cette étude. C'est... Et donc, je retiens deux choses. Comme c'est allé vite, je ne suis même pas sûr d'avoir tout retenu. Mais ce que j'ai compris, c'est que premièrement, euh, on a eu le RAC euh, derrière lequel on a trouvé de l'amylose. Et donc là, il est très euh, probable que derrière euh, des insuffisances mitrales, on trouve aussi une forte prévalence d'amylose. Après, on comprendra qui est la poule, qui est l'œuf. Mais voilà, ça nous rajoute encore du travail comme si on n'en avait pas assez. Et après, euh, il y a une deuxième chose euh, que je ne sais pas si on a encore les évidences, mais c'est de se dire que bah, peut-être que l'insuffisance mitrale de l'amylose pourrait bénéficier d'un traitement euh, par mitraclip. Je ne sais pas si le papier que tu as présenté pose vraiment la question euh, comme ça, mais j'avoue que c'est une question que je me poserai euh, très volontiers. Et puis sur le TAVI, bon, on connaît un petit peu mieux. Euh, euh, voilà, moi je, je, je pense que les les, les, tu nous as rappelé des évidences qu'on connaissait déjà et des questions qu'on se posait déjà donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus euh, sur les inotropes euh Là, on est un peu moins bon. Euh, Jobé Duval nous a cassé un peu, là, en nous disant, ben, attention, à partir du moment où vous posez la question de l'utilisation euh, d'un inotrope chez un malade qui a une, une amylose cardiaque, c'est qu'il est déjà euh, presque très tard pour agir et euh, le choix est extrêmement réduit. On a le choix entre envisager rapidement une, euh, une transplantation cardiaque, ou le fait de se dire qu'on ne va pas pouvoir y arriver, le malade va mourir. Et malheureusement, en s'oriente vers d'autres types de prise en charge, du style soins palliatifs et euh, hospitalisation à domicile, avec un petit plus quand même qu'on ben, peut euh, avoir des, des, des façons de faire innovantes euh, dans, dans ce dernier contexte, ne serait-ce que des perfusions prolongées euh, de dobutamine ou des euh, cures euh, réitérées euh, de lévocimandant. Euh, et puis, on finira par euh, Soulève, euh, qui, euh, qui nous a rappelé que le la transplantation dans l'amylose, c'était compliqué, à la fois parce qu'il y a une maladie cardiaque et à la fois parce que euh, la maladie cardiaque se double d'une maladie hématologique euh, qui n'est pas non plus très facile à prendre en charge, mais les... Euh les signaux sont plutôt favorables avec le fait que euh, le traitement de, de la maladie hématologique est en train de s'améliorer de façon considérable et que le nombre de malades euh, euh, ayant une amylose et ayant été proposés à une transplantation cardiaque est en augmentation franche. Euh, ce qu'il faudrait retenir, euh, c'est surtout la nécessité de bien sélectionner les malades et euh, de repérer ceux chez qui... Globalement, ça a moins de chances de le faire. Euh, et ça, c'est surtout les malades qui ont déjà une forte comorbidité euh, du style euh, d'isotonomie euh, ou du style euh, insuffisance rénale. Voilà ce que euh, et puis tu, tu nous as également rappelé soulève que l'assistance cardiaque chez les malades ayant une amylose on ne sait pas très bien pourquoi euh, on, on, moi jusque là j'étais persuadé que c'était lié au caractère restrictif euh, de, de, de l'insuffisance cardiaque mais tu nous as présenté euh, des chiffres pour dire que même comparé à une, une cardiopathie restrictive l'amylose fait moins bien donc c'est pas seulement ça et donc ce qu'on retiendra c'est qu'on ne sait pas encore vraiment pourquoi mais n'est pas vraiment une bonne idée chez euh, les du amyloïdes. Voilà. Je voulais profiter que j'ai le micro. Juste pour dire un petit mot. Après, je, je, je, En quelques années, la prise en charge de l'amylose a été complètement révolutionnée. On nous disait ça n'existe pas. De toute façon, on ne sait pas le diagnostiquer. En plus, même quand le diagnostic, le pronostic est catastrophique, on ne sait pas le traiter. Et en fait, grâce à des gens comme Michel Slama et Thibaut Dami, tout ça, ça a été remis en, en brèche. Et pour ça, je voulais leur dire merci pour nous, les cardiologues, et puis aussi pour les patients. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour la, la qualité des échanges. On aurait pu encore continuer pendant des heures, mais malheureusement, on doit passer à la session suivante le tafamidis dans les amyloses cardiaques. <rire> On va enchaîner. Il y a 314 personnes, je crois, qui sont à distance et qui nous écoutent sur 10 pays différents, c'est ça, Thibaut C'est une bonne chose. qu'ils peuvent poser des questions d'ailleurs via, euh, via la tablette, via l'application numérique.